La Bible dit ceci The Bible says this. Tout ce que vous demanderez En mon nom Everything that you will ask in Voici la silence dont je vous présente ah, ah, Est-ce est que je parle à quelqu'un yes, yes, yes. Est-ce que je hey, parle hey, à quelqu'un hey, hey. Hallelujah, Hallelujah. My God. Tout like ce I'm que vous God. demanderez En mon nom Dis Jésus To Je vous donne l'assurance cet après-midi ou ce soir. You the this tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, vous l'aurez. Vous l'aurez. Je dis bien tout ce que vous demanderez. I feel the presence of the Holy Ghost in Oh yes, place. oh yes I feel it too man I, God. Présence, I God. feel the presence of the Lord la du The presence of the Holy Spirit bien, Tous I qui te fray, Everything that scares you pas You Dieu. cannot scare God encore, <laughs> fray, I say what is you? <laughs> you scared you You never scare God Hallelujah, that is true man I got Come on now Something good is about to happen Hallelujah. Lazare dort. Lazarus is sleeping. Hallelujah. Lazare quoi? dort et dort. Allons-y le réveiller. Let's go. Let him, et Lazare Lazar se réveillera aujourd'hui. Ah, tu n'as pas, aujourd pas entendu. Tu n'as pas entendu. Qu'est-ce qui est en train de dormir dans ta vie The thing that is Qu'est-ce qui est en train de dormir dans ta vie Aujourd'hui, ce soir, this evening, la chose va se réveiller Oh, ce soir, tonight, ta santé va se réveiller Ce soir, your, tes entreprises vont se réveiller Est-ce que je parle à quelqu'un yeah. Alléluia je suis entré dans une maison maintenant même. Oh my God, we like that. Je vois une maison devant moi. Je rentre dans la porte de cette maison. And I enter to the gate of this Je house. vois une grande porte. I saw a big gate. Ça, ce n'est pas un appartement. No C'est une maison. It's a house. Je me rends dans cette maison And I enter this house, la, seule chose, la première chose que je vois. The Le living. I'm seeing the living room. Hallelujah. Le, le salon. J'entre, je vois le living. Bien décoré, well decorated. je vois des cadres dans le milieu I saw, I saw all Et ce qui m'assure dans cette maison là C'est les canapés en couleur noire Ce qui attrait ma attention c'est une banque C'est le canapé en couleur noire C'est le canapé je sofa. Yes, je vois black sofa. And I enter and I saw a black sofa. Je vois le salon grand. Je décris ta maison pendant que je I'm parle. J'entre dans ta maison. I'm your house. Ce n'est pas un appartement. It's not je vois ta maison. I Je Je vois le, le sofa. And I saw the sofa. En in noir. Black. Je vois en face. And I saw before, je face, vois les cadres c'est une belle maison ça. It is a very beautiful house. Et le sofa, là ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est un véritable cuir. It's a leather. Come on, Go ahead and prophesy. Je vois à droite une porte. C'est le salon de qui je vois là. Is the living room of who I'm saying? C'est de qui? Si tu le reconnais, tu dois lever la main. Si, si, si, Est-ce si, qu'on si, si, peut acclamer si. pour Jésus? Pour Dieu? Hey, vous n'acclamez pas parce que ce n'est pas vous. Donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Madame, ça va. Ça va pas, oui. C'est ton salon que je vois. De, mon père. de ton père. Ouais. Tu Mais as dit le... que c'est ton père. C'est en Afrique Toi tu souffres Il y a une maladie dans ton sang Je vois une maladie dans ton sang Est-ce que je vois bien hey, hey, hey, Je vois une maladie dans ton sang Est-ce que je vois bien Il faut parler Sinon je, je, je passe hein? Acclamé pour Jésus Oh, Acclamé pour Jésus tu n'as pas l'endroit d'avoir honte. Si tu es honte le ici, tu vas honte. mourir avec ta maladie. On ne peut pas avoir honte de l'ennemi. On doit le dévoiler. You need to him. Amen. Parce que le, le, le, le, le travail de cet ennemi c'est de détruire ta vie. The work of this enemy is to destroy de tout your life. parce que tu as gaspillé And beaucoup d'argent, tu n'es pas guéri. Hallelujah. Est-ce que je dis bien? Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Can you put your hands together for the Almighty God, the merciful God? Look at the love of compassion, Il veut Lord. te gorger maintenant. C'est cet ennemi là. Il veut t'enlever de la surface de la They want to kill, kill Dis-le, tu souffres quoi? Tell them, what are you suffering from? Et moi, je te dirai le reste. And I'm telling the rest. Je te dirai d'où vient cette maladie là. Oui, oh, des troubles menstruels. C'est quoi Des troubles menstruels. Troubles Oui. Ouais. Trouble euh, troubles en menstruation. En fait, menstruel Oui. oui. Je ne peux pas voir mes règles naturellement. Tu ne sais pas voir tes règles naturellement. Oui, je dois voir des cachets. Tu dois prendre des cachets. Oui. Elle ne peut pas voir sa menstruation euh, naturally Elle a besoin de prendre des drogues pour Comportement, tu as quoi depuis le commencement de ma puberté uh -huh, Depuis le commencement ouais. de ma puberté Tu as quel âge J'ai 32 ans maintenant 32 ans maintenant Je vois encore autre chose C'est quoi ouais. Je suis en deuil Hein Je deuil J'ai perdu mon père Comme vous avez parlé du canapé La grande maison le... C'est comme si vous étiez parti chaud Il est mort quand il est mort le jeudi dernier. On n'a pas encore. Jesus hôté. Christ. And the father died at the last Thursday and Jesus. they have pas buried the father yet. Jesus. Hallelujah. Lord yes. of mercy, strengthening her. Yeah, come Dieu va la consoler tout à l'heure. Ta maman est où? Where's the, the mother? Au pays. My mother is uh, back home. <coughs> Je vais prier pour ta maman. Oui. Ok. Mais, oui. Je ne veux pas que tu perds encore ta maman. Ouais. Ah donc, moi, tu te oui. ce parce que ta maman est malade. Oui, oh, acclamez Jésus. Son temps est arrivé. Son temps est arrivé. Le ciel est ouvert. Oh, quand Dieu localise comme ça, c'est parce que la miséricorde de Dieu oui. veut faire quelque chose. Jesus. Il y a une malédiction qui pèse dans votre famille. Amen. There's a curse that is in your family. Et si Dieu n'intervient pas, vous allez tous périr. Si oui. Dieu God does not vous <laughs> all of you will be more the more the chaque dead année il y a des morts. Chaque dead. année il y a des morts. C'est pour la prophétie. Vrai, là? Son temps est arrivé. Le ciel oh. de Jésus est ouvert. My God, we like that. Qui est Jérôme? Who is that? Jerobe. Jérôme, Jérôme, Jérôme, Jérôme, Jérôme. If that is you, you can stand up or raise your hands. Jérôme, Jérôme. Mademoiselle, qu'est-ce que tu veux dire, Jérôme? C'est mon mari. C'est ton mari? Et pourquoi tu ne te levais pas? Hein? Tu avais peur ou quoi? Why would you. Do, do you know to rise up? You're a scale. Est la Toi, tu as quel âge? How old are you? 28. 28 ans. She's 28. Tu as years old. How many children? I have 4. Quatre enfants. Four Mon Dieu veut guérir ton mari. Est-ce que My ton God mari est malade? Est-ce que ton mari est malade? Non. Mais je vois un problème dans son cœur. Je vois un problème dans son cœur. Je ne vois pas bien. Il n'a jamais eu de problème de cœur. Non. Mais à chaque fois... Avant, il disait à chaque fois qu'il a mal au cœur, donc il prend Avant, du lait. Avant, il disait chaque après. fois qu'il a mal au Est cœur. Est-ce que peut calmer pour Jésus Et Dieu, Quand Dieu parle, il veut vous aider. Et quand il, quand il voyait ça, il faisait quoi Non, lui-même, il prenait du lait. À... Il prenait du lait Oui. Du lait soigne le cœur du lait avec euh, des trucs qui donnent du sang Parce qu'à chaque fois il dit peut-être il a mal C'est il, il prend du lait avec du betterave Des fois Du lait avec du betterave Du betterave oui. Ça fait quoi Peut-être il dit qu'il hein? a Ça c'est Un médicament traditionnel Traditionnel <rire> ouais. Moi je vois Ce que vous ne voyez pas I'm seeing what you cannot see. mon Dieu ne le guérit pas maintenant, There's no intervene right now. It's dangerous. You are very young. You need to keep your husband. Amen. Fire. Feu au nom de Thank you. Quelqu'un clame Seigneur. Est-ce qu'on louer Dieu par nos acclamations? It's good for me Dieu est bon. God is good Dieu, Dieu est bon. God is good mon esprit, avant que je, je, je, je prêche la parole de Dieu. Je vois un couple dans mon esprit. Je le vois venir en ce lieu ci And I'm seeing them coming towards this place. Il venait, il venait, il venait, il venait. And the person was coming here. Et tout d'un coup. Quelque one of a Et quelque chose s'est passé And something happened. Quelqu'un les a retenus. Somebody kept them. Je les vois faire un demi-tour. And I'm seeing him going back. Je les vois partir. I'm seeing them going back. Parce que quelqu'un les a attirés par derrière. Because somebody attracted them back Dans le domaine spirituel. In the spirit realm. Mais ce couple-là souffre. And this this couple is suffering. Wow. That's the power of Holy Ghost. Ça la du Saint That's the power of du Saint In the mighty name of Jesus, My quelque God. chose de bon va ce soir. My God. Quelque chose de puissant va arriver ce soir. I don't know. I don't know. I My don't God. Know. Look I at know. this. Look at it. Look at the manifestation of evil spirit. Look at this. You have no hiding place. Bring her. Bring her quickly. Il s'agit de This is a demons. Amen. La moi ici. The Holy Spirit have arrested the demon ah, right there. Yeah, yeah, yeah. Something great is amen about to happen. Moi, moi, bring them bring, them, bring them, bring them in the mighty name of Jesus. la sera Witchcraft will be arrested. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? <applaudissements> hey, hey Donc, gloire à Jésus. Loue Jésus par tes acclamations. <applaudissements> My God. La sorcellerie n'a pas de soi ce soir Que de quitter ta vie Look at this Somebody look at to the power of God Ici si c'est la puissance de Le rayon power. est chargé De la gloire Look at the power of God Qu'est-ce qui s'est pas, Qu passé Qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes venu ici en forçant vous ne deviez même pas arriver ici. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Il est merveilleux ce Dieu que nous servons. Ah Jésus est Dieu. Regarde. We serve a un esprit qui vous a retenu. Il a tout that wanted Vous n'arriviez pas à cet endroit. explique tried un peu. Bonjour tout le monde. Good evening, Bonjour. Everyone. Et effectivement, euh, je n'étais pas du tout, du tout motivé à venir. It's true, I was no motivated to come. Grâce à, à, à son insistance. But my my woman persevere. C'était un effort particulier. It was a a, a real, a real good effort. Nous remercions le pour Seigneur. Quel Seigneur livré. That she uh, may Tout dont elle souffre. And Car everything effectivement, Pour un mari, quand on voit sa femme souffrir à côté et qu'on n'y peut rien. C'est alarmant, c'est désolant Mais c'est comme ça Nous prions Acclamant tous les jours de Jésus lui qui met fin au Seigneur, Leur temps est arrivé Qu'il en soit sa volonté Qu'elle soit libéré ce soir Pour que je vive Elle est déjà libérée qu Parce, parce qu'elle est Ce démon est arrêté Oh frère, si vous êtes là C'est la grâce C'est la grâce de Dieu If you are here, it's the grace of God. Oh, ce soir il ce soir, said, ce soir, this evening, la liberté arrive. La liberté The freedom is coming. Is... Non, non, Monsieur... non, non touche pas, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Cela veut dire quoi ce qu'elle dit là Elle dit Que vous ne pouvez rien contre elle. C'est ça, ça rien contre elle. Il ah, dit qu'on peut rien. Voilà. C'est un esprit qui parle là, c'est pas elle. C'est oui, pas, pas ta femme. C'est pas ta femme, c'est l'esprit. Regarde, regarde, regarde. Ça va parler encore. Regarde. Hey! Qui es-tu hey! Tu es hey! qui hey! Qui es-tu Speak, tu es who are you? Tu es arrêté. Name name de de <laughs> Ici il y a l'autorité du Christ. Here is the authority of Christ. Alléluia. Acclamez Jésus. Aucun démon ne peut résister le nom Jésus. Dis oui, Jésus. Somebody say Jesus. Vous devez savoir que dans ce monde, you have to know in this world, il y a d'autres mondes aussi. There are another world. Il y a ton monde, le monde physique. Yeah, it, world, Mais il y a aussi un monde que toi tu ne vois pas. le monde spirituel. Et It's dans le monde spirituel. Nous avons deux mondes. Have nous avons le monde de Satan, we have the world of Satan. Et nous avons le monde de Dieu. And we have the world of God. Satan Amen. te voit. Satan can see Les esprits méchant vous voit. Mais. Ils ne voient pas Dieu. Amen. Dieu voit et le monde de Satan God can see the world of et Satan. Et ton monde. Alléluia. Et au moment où je vous parle As I'm speaking, je ne suis pas dans ce monde-là. I'm not in this physical mais world. je suis dans le monde de Dieu. I'm in the world of God. Pour Amen. contrôler le monde de Satan. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Oh, c'est merveilleux! L'homme <rire> de Dieu a expliqué ça d'une façon révélationnelle. C'est trop puissant. Sa fille, je lui ai donné la sorcellerie! Il a donné à qui? À sa fille. Quel est son nom? I give witchcraft to adora. Mmh. Quel est son nom? Ami. Qui? Ami. C'est qui cette fille? -là? Elle est là. Elle est là. Elle n'est plus le cerveau de son fils, ça! Il, Il est amis, trop est gras, qui, son Ami, fils c'est qui Ses enfants sont trop gras Amen. Ah. viens nous Adelou, Adelou, Adelou Adelou, Viens ici, Ami viens vite, Ami Ton temps est arrivé, Ami Alléluia Acclamez Jésus Amen. Pour la miséricorde Amen. de Dieu sur sa vie Ton temps est arrivé, Ami Dieu ma, a eu toi, miséricorde tu es, Toi, tu es qui Viens ici, ma fille Toi, tu es qui Pour les deux, la sorcellerie Tu es qui, toi Où a Parce que M c'est de -ce l'argument. Est-ce que vous, est quoi? Vous, vous, il parle en bambara. M c'est de l'argument. M c'est vous Je n'ai pas pu donner la sorcellerie à elle-même. Non, uh -huh. je l'ai donné à sa fille. Uh -huh. Et bien qui I alors? I could not give witchcraft to her, but I give to her daughter. Get uh -huh. it alone. Speak in the mighty name of Jesus. Kuma. Au nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas, nous sommes ici. Donc, au service de la police céleste hein? le méchant est arrêté alors il est en garde à vue ne vous inquiétez pas, nous sommes ici dans la guerre spirituelle les écrans ont été arrêtés et ils ont été Hallelujah. Et croyez-moi, ça ne durera pas 48 heures. Yes. And believe me, we don't take 48 hours. Ils ont quelques minutes à répondre à notre question. Beaucoup quelques de maladies. répondre à de mis des bêtes dans son mis de maladies. Je mis de mis C'est Parle. mis What is your name? Speaking Jesus. Ta maman. Quel est ton nom? Fatma ta Tu la connais? Fatmata sheriff. C'est ta belle. Hallelujah. Ça c'est la sorcellerie de l'Afrique. Est-ce que ça tombe bien avec sa belle-mère, sa maman? Avec ta belle-mère. Ça s'attendaient bien, mais bon, depuis un petit moment, les relations se sont dégradées. Ils sont dégradés. They were in good terms, but since white de their La sorcellerie dans la famille. Witchcraft in the family. Tous mes enfants. Tous mes enfants, sauf elle et mon fils, qui est. les enfants, les petits enfants, eux tous. de de tous. Il dit qu'il a donné. Sorcellerie à tous. Vous voyez ce qui détruit l'Afrique? Hé, hey, son mari! Ah! Et qu'est-ce que tu as fait à son mari? C'est moi qui -ce dis ça? N'est-ce qu'elle Qui dit ça? N'est-ce qu'elle a? N'est-ce qu'elle a. Euh. Qu a? Monsieur, vous pouvez traduire. Hé, hey, il a la maladie. J'ai donné maladie. Euh, Mais n'est-ce pas là. Elle est en train de dire: la maman qui est sorcière ne peut rien contre son mari à elle, notamment moi. Ah. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Alléluia. Acclamez Jésus. Il a la protection de Dieu. La sorcellerie de l'Afrique est arrêtée ce soir ici à la La CCR. sorcellerie ne pourra rien non plus contre cette famille. Au nom de Jésus. Voilà. Je vais renvoyer <rire> cette sorcellerie en Afrique. Salut est minutes. trop gentille. Elle est gentille. Elle a tout fait pour moi. Je suis parti à la Mecque. Elle s'est occupée de tous mes enfants. Moi, je garde ces deux enfants. Est-ce que vous avez compris ça Alléluia. Elle s'est occupée des enfants de sa maman. Oui. De retour, elle va détruire ses enfants. Disons qu'elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour sa mère. Par rapport aux petits frères, elle a fait beaucoup. Les petits frères sont en France aujourd'hui, sauf un qui est resté en Afrique. C'est pas son intermédiaire, celle qui a tout fait. Elle a payé la Mecque pour, son, pour sa mère, le rénage et tout. Et aujourd'hui, c'est la récompense. Bien qu'elle est partie à la Mecque là-bas, mais elle est sorcière. Elle a tout fait. fait Acclamez Jésus, le message est passé. Je dis le message est passé. Ceux qui sont intelligents vont comprendre. La sorcellerie est partie à la Mecque. Witchcraft went to Maka. Alléluia. Regarde le serpent, ça c'est le serpent. C'est la preuve que vous avez un Dieu wow. vivant. Commencez à enlever Tous. tout ce que tu as mis dans ce corps, tout de suite. J'ai pas le temps, je dois prêcher. <rire> On est dans son corps. Tu sais pas ça? We are in her body, don't you know that? Donwa est dans son corps. Abou est dans son corps. Mawa est dans son corps. Vie est dans son corps. Dona est dans son corps. Regardez la puissance de Dieu. She's her body. Il y a Into un a Dieu que vous ne voyez pas. Son nom c'est Jésus de Nazareth Acclamez-le, acclamez-le Il est à la croix Il voilà, n'est voilà. à la croix est Il est monté au ciel C'est lui la Olivier. Jésus de Nazareth Ça Regardez ce qu'il fait de Jésus. Look, at this, look, at this, look at this. Ça c'est la puissance de Dieu Cette puissance Est au-dessus tout de toute puissance Cette puissance est au-dessus de la franc maçonnerie Oh yes, Ménégal, you are right cette puissance This power qui is a ressuscité Jésus de Nazareth dans le monde. C'est cette puissance dont je parle. Allez, sorcellerie, sort Witchcraft, come out in the mighty name of Jesus. Retourne en Afrique. Back to where you from, in En Afrique de l'Ouest. In West Africa. Tu vas aller au fond de la mer, c'est là où je t'envoie. Dans la prison du fond de la mer. par le prison in, the water, in the By fire in fire. le à ce corps. Fire. Fire. ici aussi il y a la sorcellerie, regarde. Ça c'est une sorcellerie terrible. C'est it... la sorcellerie ça. You see witchcraft? Tu es sûr? Are you sure? Tu vas le faire? Are you sure? Tu vas faire ça comment? How will you do it? Oh my god. Mon dieu. Regarde. Ne <coughs> pas distrait. Oh, oh. Il veut frapper. Oh, Aucun demon can resist the authority of Dieu. In the mighty name of Jesus, you have been uprooted out of this body. No demon can resist the power of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ. Mazoka Broskete Bashanda Hata. Somebody clap for Jesus. The demon has been arrested. Madam! Woman! Tu as su? Oui. Comment tu t'appelles Salimata. Salimata Oui, c'est Salim. Oui. Oh, elle avait dit quel nom Le nom de la maman. Oui, le comment nom ça, ça s'appelle le maman Elle, elle, s'appelle. Fatumata. Fatimata, c'est le nom de Mais la toi, maman. Mais toi, tu as dit que tu es Fatimata. Non, c'est ma maman. C'est le nom de ta maman. Oui. Acclamez pour Jésus c'est la sorcellerie africaine qui a tu été as que, Tu as dit que tu as donné la sorcellerie à ta ah fille Ah non, moi je ne suis pas sorcière, non, non. Oh. Mais c'est ça qu'il a Acclamé dit, non Acclamer Jésus Les témoins sont là Ma fille Ça va Est-ce que tu as la sorcellerie non. Non. Non. non Mais tu as entendu toi-même J'ai très bien entendu Elle a dit qu'elle n'a pas la sorcellerie Elle n'a pas la sorcellerie non, jamais, impossible. Alléluia, acclamez pour Jésus. La sorcellerie, je vais vous expliquer, est un pacte. Is a covenant? On ne peut pas être sorcier si on n'est pas conscient d'être sorcier. We cannot be if you are not je suis serviteur de Dieu, évangéliste du paiement. Kanzu. parce que je fais une alliance avec le Dieu créateur Alors les sorciers aussi sont des pasteurs de l'autre côté dans l'autre monde ils savent ce qu'ils sont They know who they are. Mais cette petite, But this young girl, elle a l'esprit a bien dit que j'ai donné la sorcellerie à sa fille. Cela veut dire que, comme elle, elle ne sait pas se défendre, elle est utilisée dans le monde des ténèbres. Tu fais des rêves la nuit en train de manger. Hein? Oui, mais... Tu fais aussi des rêves que tu voles tu es sous l'eau tu arrives dans certains endroits que tu ne comprends pas dans tes rêves donc on est en train de t'utiliser comme un cheval They are using this young girl as a horse. vous comprenez you understand? beaucoup parmi vous sont utilisés dans le monde de la sorcellerie. vous, vous n'êtes pas, pas sorcier mm -hmm. mais on vous utilise alors deux personne qui est utilisé de la sorte pendant que je parle j'entends à cette sorcellerie de se manifester de quitter le ah, corps maintenant elle, tu manges la nuit comme ici elle mange la nuit elle mange la nuit look at this, look at this. elle mange la nuit quelque chose se passe ici tu ce vois? soir chaque Nous nuit elle se trouve dans des juste. marchés qu'elle ne comprend pas elle fait des achats elle ne comprend pas quels sont les achats qu'elle fait il y a une note là-bas There's another one somewhere here. There's another one. Father, in the name of Jesus. J'arrête cette chose-là qui détruit la vie de ton peuple. Manifestez-vous. yourself. Où que vous soyez. Wherever you are. Manifestez-vous. Et sortez le corps. And come out of the body. Come out. Il y a d'autres personnes, on dit mal à se marier. There's other people there have a problem to get married. Oh, il est là. C'est lui là. Qui es-tu? Oui, je te cherche. Qui es-tu? Tu es qui? Je suis un taureau. Tu es qui? Je suis un taureau. Un taureau? Oui. Tu viens d'où? Ah, je viens de Haïti. Moi, qui a la haut de ferraille. Oui, oh. c'est moi Aujourd'hui là Oui, c'est Tu as arrêté oui, moi. Tu as arrêté oui, Tu as arrêté. Oui, arrêté. Oui, arrêté, tu sais ça Qu'est-ce oui, Qu que tu fais dans son corps Je suis à Tu fais quoi dans son corps oui, Je fais tout Tu fais tout Oui comme quoi je le dirige, oui, je, je le commande. Tu le commandes, oui, c'est moi qui le commande. Pourquoi tu le commandes, De sa naissance, moi qui le commandes. mais il tu es entré comment dans son corps? Oui. Je suis là depuis sa naissance, depuis sa naissance, oui, c'est moi. Jesus. Et comment, je tu suis là. comment tu as fait pour entrer? Comment ah, tu as fait pour entrer? Parce que son papa, son papa fait quoi? Alors, son papa était un taureau. Oui, alors. Moi, je suis là depuis sa naissance. Ah, tu viens de quel pays, toi Je suis d'Haïti. De quel pays Haïti. Haïti. Oh, oh là là, je suis oh. d'Haïti. Le taureau d'Haïti. Oh, le taureau d'Haïti va rencontrer les lions de la tribu de Gida. Au oui nom Quel est le pacte que tu as fait avec son père C'est quoi comme pacte Moi je suis là depuis sa naissance Depuis sa naissance Et tu as fait oui, quoi avec son père Son papa, hein. son papa fait quoi C'est un vaudouisant il a fait le vaudou. Oui. Uh -huh. Et c'est comme ça que toi tu viens dans son corps. Oui, je suis là depuis là. La... Ah, tu veux qu'il rapproche son papa. Ah, je sais. Mais il est là. Il est là. C'est moi qui commande tout. C'est toi qui commandes tout. C'est toi pas. qui a détruit sa vie comme ça. Ah oui. Ah oui. Tu as détruit aussi toute ah la oui. famille. Ah, j'ai détruit. détruit. Et pourquoi tu as détruit toute la famille? Parce que tu es venu que pour détruire. <rire> Tu ne sais pas que c'est le temple du Saint-Esprit ça Le temple du Saint-Esprit Il est il le temple Il croit veut servir Dieu lui Il ne peut pas Il ne peut pas Ah oui, non, il ne peut pas Il croit Il, il croit. a essayé, mais il ne peut pas uh -huh. Il a essayé, mais il ne peut pas Mais il ne peut pas Non Moi je te dis qu'il peut euh, Non, il ne peut pas C'est moi qui commande Ah, ici ce n'est pas toi il qui commande prier. Tout vient prie, après ça passe ah. C'est moi qui commande Comment tu vas faire tout Vous hein? entendez la sorcellerie. Tous les sorciers qui sont là, qui ne savent pas qu'ils sont manipulés par la sorcellerie, je leur que ça se manifeste. Non, frères, gosses, non Manifestez-vous que vous soyez. Manifestez-vous que vous soyez metta metta now in the mighty of Jesus now. Now. Now. By fire. By force. In the mighty of Jesus Christ. Manifest Now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Manifest manifestee Manifest Now. Witches and wizards Robo amen amen in the mighty name of jesus tous les mercenaires doivent arrêtés every stranger by fire by force in the name of jesus who are you in this body who are, <laughs> who are you who are you in the mighty name of jesus who are you <laughs> don't know. give me a name. <laughs> Depuis quand tu es dans ce corps? Since when are you in this body? Hein? Depuis combien de temps? Mm. rélevez le Father, thank you. Fire! Fire! fire. fire. Que ces si genoux soient par terre, tout de suite. Oh, C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre, c'est un ordre, par terre, non. je t'ai dit que je suis un taureau. pas ici. Je dit que je suis un si tu es un taureau dans l'autre monde, ici tu vas fléchir, tout de suite, one, two, three, fire Je ne pas le je le bloque Ça va fléchir tout de suite. Il y a un ange derrière ce jeune homme. L'ange de feu. L'ange de feu. Non. Yes. Yes. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donnez-moi la bouteille d'eau. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ouais. Avance, oui. fais ici. Viens ici. Pourquoi tu fouilles Viens. amène la Pourquoi tu fouilles Viens, avance. Ça passe pas, je t'ai dit. C'est ce que nous allons voir C'est ce que nous allons voir Les taureaux Les taureaux qui à la croix de Golgotha qui à la croix de Golgotha qui à la croix de Golgotha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 ne revient plus dans le corps de ces jeunes hommes à dater de maintenant ton temps est fini va pas de et que la vie de ces jeunes hommes soit complètement libre in jesus name quelqu'un acclame le Seigneur somebody put your together for the Lord. young man ça va Comment tu t'appelles Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus Toi tu as dit que tu es taureau. Toi tu es taureau. J'ai entendu. J'ai je... euh, entendu. entendu? Oui. Ton père a fait le vaudou. Oui. Il fait le vaudou. Mon père un peu de vaudou. Il est où Il est en Haïti. Il est en Haïti Oui. Toi tu dois servir ah, Dieu. Ah, tu sais ça Je suis un serviteur de Dieu, moi. Tu es un serviteur de Dieu Oui. Tu, tu fais quoi dans l'œuvre de Dieu Quoi Tu fais quoi dans l'œuvre de Dieu bah, je, suis, je vais à l'église, je suis baptisé et je prie tout le monde. Tu, euh, tu pries où Je prie à Paris dans une église. À Paris dans une église ouais. Alors continue à prier beaucoup, ok, okay. Parce que la sorcellerie de ton père te réclame. La date de tu es libre. Acclamez ouais. Jésus Acclamez Jésus Dieu, Acclame le Seigneur, mes... va t'asseoir.